Seb, il est T'es énervé, Seb. Pourquoi hein tant de haine Exactement. Prenez le temps d'observer ce décor. Euh... Tout cassé Ah Most valuable Et que son je... piège euh, Faudrait peut-être laisser un p... peu de pognon, Mathieu, de temps en temps S'il vous <rire> plaît <rire> S'il vous plaît, donnez chez Ecoslovaque Parce que là, là, on parle de l'inégalité des salaires hommes-femmes, mais la pauvre Valkyrie, là, elle est vraiment à la ramasse. Hein. Vas-y, serre toi Du coup, c'est moi qui suis à la ramasse maintenant. Eh, hey, hey, un petit peu. L'aumône, l'aumône, l'aumône pour un vieux mage. <rire> euh, moi, je veux bien. Anaïs poulet. Anaïs prend un poulet. Ah, ça s'achète. <rire> ah, c'est ça, ça, quoi Why would you destroy perfectly good food? Euh, un poulet. J'allais dire, dire un poulet pour Anaïs, mais... il Faudrait récupérer ans. de la vie des fois aussi. Hein. Ouais. C'était étonnamment bon. Comment ça c'était étonnamment bon je crois que j'ai buté un poulet. poulet. C'est bon. Euh, Math... Apparemment les ennemis ont l'air de temps. Voilà. Laisse moi le poulet. Un poulet pour Mathieu. Euh, non moi ça va pour le poulet du coup. Attends. Comment ça les Qu'est-ce que t'as fait Anaïs ah, ouais, À moi, un petit coffre va. à moi Un peu de pognon Seb Espèce de sac <rire> <rire> Espèce de gros sac, va oh my God, don't destroy the food. On ne joue pas avec la nourriture C'est pas moi Oh, des invocateurs. Ah, ils sont fait invoquer derrière. Attends, attends, attends. Attends, mais je peux les avoir. Bouge pas, regarde. Hop, hop, hop. Magnifique. Et... Et... Allez, ah. y'a, oh, On peut casser les bougies. Oups. Comment ça, t'aurais pu épargner les vifs Qu'est-ce que t'as fait encore avec le poulet ah. Voilà, il est fou. Non, that summoning stone should be a top non, alors... Quoi non, en tout cas de top du pognon tout ça hein. <coughs> moi la ce que la c'est qu'on va le garder. la ah bah, bien sûr aïe On t'attend, c'est pas Tu t'inquiète pas. On, on T'as pas trague, besoin d'utiliser hein. le pouvoir, hein. tu marches et ça passe. Là. Ah non, d'accord, c'est comme dans le jeu d'arcade. Et ben, l'état de, fa... de squelette font apparaître des fantômes. Et dans peut le peut jeu d'arcade, c'est comme fantômes. ça. Et les Namco euh, Arcade Success ou je sais plus quoi. Bon, ça c'est la brutalité elle de retour. <rire> Ouh Oh, oh notre ami la mort Non non non Oulala là là non, non non non Il y a du poulet Ah merci L'elfe est L'elfe est dans la merde <rire> eh ben ouais. Ah, ah je suis bête j'ai les bouts j'ai les bottes Ah oui moi je j'ai pensé. Pourquoi j'utilise pas les bottes moi ces d'idiot les bottes. Mais j'ai des bottes qui me permettent d'aller plus vite et, et accessoirement de lancer les sorts plus rapidement. Ah, bah là on va rentrer dans les niveaux qu'on connaît pas. Oh, oh, oh cette charge. Non. <rire> plane bon bah je me sers. Hein. Oh, y a des œufs d'araignée. Non, non, non, non, non. Ah bah ça ressemble à des œufs d'araignée, les œufs d'araignée. Hein. c'est des œufs de cloporte nouvel ennemi Ah non mais c'est pas vrai Le poulet Non mais non Pourquoi il y a des araignées dans tous les jeux de ce monde <rire> Mais pour la même raison qu'il y a des égouts parce que les devs ont pas d'imagination <rire> Euh ouais, je dirais le poulet pour ça. <rire> Moi, j'aime pas ce niveau. Oui. Ah enfin. Ah non non non pas les deux gros. Bonjour. bonjour. That could have been useful. I've not seen such bravery. I... Hey Thira, you're back. Ah bon On t'attendait pas Succès déverrouillé Ah chouette On arrive au niveau 10 Ah tu vois, on arrive à aller loin, on a quand même On arrive à aller Il loin dans le jeu normal Crocogolf, il frappe la balle Crocogolf, il te la renvoie Là, un de moi Ouh ah, voilà. Au moins un spécial qui, est, qui a pas servi à rien. Je suis pas contre un peu de poulet moi aussi. Et ta famille. Il a vraiment la dalle. Poulet. quelqu'un a shooté le poulet. Ouais, et après, ils se déguisent ouais, en plein, poulet. Euh... Attention au piège euh, Dans quoi tu t'es embarqué toi <rire> Et on ne s'arrête pas les gens, on ne s'arrête pas Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au Ouh il y a du monde. Euh, je, je, je requ... Voilà, je veux dire je requ... un peu d'assistance. L'assemblée. Ah oh, La feinte Ouais alors Parce si on que pouvait fuir suis... dans le Oh monde, je ça me suis pris ça. des boules. faut être sur les 4 piliers. Je suis mort. C'était des pièges. C'était des pièges. Oh oh. Ah merde le pognon On va quand même visiter tous les types de niveaux avant de faire ça dans le vrai jeu. Et c'est quoi Shmup Euh shoot them up Tu sais ah, ces jeux de vaisseau où tu envoies des bouboules avec des autres vaisseaux qui t'envoient des bouboules. Pourquoi j'ai. Sur la tête, pourquoi j'ai un Ah, ouais, oh oh, putain oh, <rire> ouais, je comprends que... pourquoi. Ah, j'ai l'impression oui qu'en fait, il y, avait une... il y a une liche quelque part et qu'il faut vite la défoncer. Attends. Ouh, ça va faire oh, mal. -dit. La liche Buter la liche en haut à droite. Ouais, Ouh, voilà. C'était votre planche. boule, boule, boule Régis, réfugié voilà. Adieu. Ah oui là Adieu En fait faut juste le NON je l'avais chargé je peux Ah je pas suis mort Je suis content d'être morte elk, <rire> Ah mais t'es en mode wonder Woman en fait when I it? Oh. Est Alcoolique je picolais parce que j'aime ça. Il est limité ton bouclier ou ouais. il y a un moment où. Ben disons que, que ceux qui tapent une... fort passent au travers, mais sinon. Euh... Oh non. Non c'est bon, Seb s'en est occupé. Mmh, okay. Monte. Seb, je crois qu'il y a personne devant. Ah il y a un truc ah, en tu bas voulais... euh, mmh. Moi j'en ai déjà deux c'est bon oui, Parce que comme son micro marche pas wow. Ah il utilise ah, même sort que moi ce con Il où le sorcier, il où le sorcier Ouf. Ouf. Il Y a le pognon en bas à gauche ah, moi, à ah, moi, à moi, Je sais pas combien de temps je vais tenir comme ça hein. ah, la réponse ça va être vite vu Merlin Et voilà. Ouai, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. You, l'autre <rire> vilain. Euh, euh, euh, euh. Don't toujours plus. plus. Prochain pour aller pour Anaïs. Ça sent la fouille. À moins qu'il la shoot. <coughs> oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, wizard, you have returned. J'ai l'impression que plus on avance dans les niveaux, moi je gagne de l'or, moi, parce que je suis redescendu à 12 000. <coughs> Moi je suis à 11 000. Oh. Ça devient de moins en moins rentable. Aïe, attention, gobelin derrière. Hop, c'est un gobelin, ça. Oh, mais il y a du jambon et du poulet. Il faudrait que les souris <rire> ah, ah, ah, ah. ah non, pas lui. On est marre de courir. Oh, oh, moi je suis mort et je peux pas respawn. Yeah, <coughs> Bien. Ah. bientôt, bientôt. bientôt. Ils sont où les méchants là Ils sont tous ah bah. sur Seb. Oh punaise Je m'en fous j'ai ma couronne Tu remarqueras que. T'as quand même eu de la bol que. On tombe que sur deux araignées dans tout le jeu quand même. Oui, je suis très content. J'ai une vitesse de tir Pourri. Ah je suis mort mon pognon! Voilà, Naïs m'a piqué mon pognon! Je sais pas, je regarde même pas où je vais si ça peut euh, pas Du coup, que je pique celui de Seb. Attention, y'a plein de fantômes dans la zone. <rire> ils m'ont glacé, ils m'ont dé-explosé. <rire> euh, Naïs, récupère notre alors, pognon avant de crever. Tant qu'à faire. À Parce que là, t'es mal barré, tant qu'à faire, autant piquer le plus d'argent que tu peux. Et tu vas arriver à 30 000 alors que je suis à 12 et que c'est moi qui en ai besoin de ce foutu pognon, quoi. Euh, des... Qui veut respawn en oui premier? wa ouais, ouais, ouais. Moi comme ça je peux ouais, récupérer tu sais l'argent d'Anaïs Fais des zones Ah non mais des... Ouais. <rire> Pourquoi t'as sorti ouais, un non. laser Bah <rire> parce que j'ai mal euh... Bon bref Bon alors Eh hey, 1200 morts... 1200 tués quand même c'est pas mal OUH ouais. Ah 30 000 ouf euh, Je suis deg Succomber à des dégâts de zone. Survivre jusqu'à l'état 10 en mode infini, consommer l'équivalent de 1000 points de santé en nourriture, mourir trois fois en la même saison. Mais Seb, t'as eu quoi Vandalisme lucratif.